« Bonjour. Vu le taux d'arnaque actuellement sur les téléphones portables, si vous possédez un téléphone Android 4.3, vous pouvez filtrer les appels et textos provenant de l'étranger. En effet il vous suffit d'afficher le clavier du téléphone et de sélectionner le menu gauche en dessous de l'écran. Puis sélectionnez « Paramètres d'appel ». Puis « Rejet de l'appel » et allez dans la liste « De rejet auto ». Faites « Créer ». Tapez plus de 2-4 pour le Bénin, et dans Critères correspondants, sélectionnez commence par. N'oubliez pas d'enregistrer en haut à droite, et le tour est joué